Ça enfin, au moins combien d'années déjà on est au pouvoir, mais c'était juste pour rappeler les esprits qui n'ont pas envie de reconnaître que le coupé est calé au pouvoir, voilà. Et étant donné que la répétition est pédagogique, donc il est bon de se répéter pour ah. ceux qui sont encore, tu vois, amateurs encore dans ce dans ce qu'on doit leur appeler, à savoir que le coupé est calé au pouvoir. Après la dernière émission. Non, vous avez reçu 5 millions. Non, non, 2 millions. Il y avait reçu 2 millions. Comment garder ces plaintes que vous qui êtes à la tête, vous ne avez pas donné au moins le transport. Non, non. Il faut, il faut être clair dans ce qu'on appelle showbiz et puis il faut être correct envers soi-même et chaque fois on a eu les manches éliminatoires jusqu'à ce qu'on arrive à la finale il y a des artistes que nous avons sollicités qui ont porté leur soutien mais je ferme d'abord la parenthèse vous rappelez que le clash musical c'est l'espace également de communication et vendre également l'image d'un artiste ou de l'album qui vient de sortir la RT nous donne l'opportunité de venir, c'est-à-dire de choisir l'artiste au choix vous comprenez Maintenant si il y a les artistes aujourd'hui qui se disent qu'ils sont plus que Michael Jackson, à mieux. Ok Sinon, tous ceux qui nous ont accompagnés à la finale à Boaké ont été récompensés par rapport aux 2 millions qu'on a reçus des mains de RTI et Mouf. Rien n'a été caché et on a encore des documents, mais dommage que. peut ben que moi j'ai pas ça sur moi. Ben là, dans les jours à venir, on va publier ça dans les journaux. Ou soit. Et même sur le net, les sites en ligne. Et ce qui est intéressant, quand on a reçu euh, une prise en charge d'une valeur de 1 million. Et en direct de la RTI, on a fait savoir que nous, on ne va pas garder. Mais plutôt, on va remettre ça ou faire une émission avec la RTI et remettre ça aux, aux enfants des menus. Vous comprenez Au moins 10. Chaque enfant, 100 000, de prise en charge, ça c'est le coupé de Maintenant Les artistes qui trouvent qu'ils n'ont pas eu de gâteau, enfin, ils sont en train de les blasphémer. C'est la connerie. Euh, Aujourd'hui, le, le coupé de ayant euh, a remporté euh, la première... Euh, la première médaille de ah, cette euh, émission. Oui. Est-ce qu'on euh, on peut dire que le coupé des calais aujourd'hui mature Parce que, à euh, ce qu'on voit, il y a dans la presse il y a un rapport, c'est le pratique du qui se mûri. Est-ce que le coupé des calais est un exemple pour la morale musicale de Côte d'Ivoire Non, en fait, le couper des calais, c'est un exemple du moment où le coupé des calais s'est forcé de ramener les Ivoiriens à se réconcilier, à, et surtout oublier la crise, parce qu'il y avait tout un souci et c'est grâce au couper des Calais que les jeunes et surtout les mélomanes n'ont pas ressenti la crise ils se sont amusés comme ils yes. se Maintenant il y a un problème de personne. Si Yoran ou Francky DiCaprio s'expose dans les journaux ça c'est entre Francky DiCaprio et Yoran. mais ça ne veut pas dire que c'est le couper des calais qui en guerre. C'est un problème de personne. Ça n'a rien à voir avec le, euh, le style musical ou ça n'a rien à voir avec... Euh, euh, tout ce qui est comme sortie ou bien tout ce qui est musique pour bébé décalé, non. Ça, c'est un problème entre Yoro et Franky. Ils savent comment gérer, mais moi, tout ce que je peux leur dire et leur aider, c'est de revenir à la raison. Il ne suffit pas de se clasher chaque fois dans les journaux, ou bien de faire comprendre que non, je suis le numéro 1 ou pas, le numéro 2, ça n'a rien à voir. Ensemble, ensemble, on peut faire plus fort. Ensemble. On peut donner encore beaucoup d'audience à ce style musical. Quel conseil donc, tu peux donner aux jeunes qui voulaient ressembler Toi, à tu as à, un à particulier en pratique catholique dans le je, je vais leur dire de ne pas tenir compte de ce qui se relate dans les journaux ou bien sur les sites en ligne. C'est de regarder plutôt l'évolution de la culture et surtout en général le coupé des okay? Il y a pas mal. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas des, des hommes d'exemple. Mais ça arrive à tout un chacun, il y a des petits bobos entre les artistes. Bon, je pense que c'est des bobos. Mais, étant donné que c'est des personnes âgées, c'est des personnes réfléchies, elles vont revenir à la raison et le couper le calé va avancer. Et donc, le dernier message, je souhaiterais dire à Yoro ou Francky de taire cette histoire de se remettre ensemble c'est l'évolution de la, de la culture mais d'une toi d'ivoyer Afrique ça va nous rendre grands ça va donner encore beaucoup d'audience il ne suffit pas de se clasher ou bien de se faire la guerre ça n'a rien à voir ce n'est pas la solution de s'imposer okay? si c'est ton temps c'est ton temps il ne faudrait pas passer par des moyens de guerre pour s'imposer, non. Là, ça n'a rien à voir. Si c'était le cas, moi, j'allais toujours avoir des soucis avec les gens. Mais je n'ai pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut savoir mener ton combat. Et Dieu va te donner le reste. Si vous comptez votre actualité, Pour finissez cette interview avec InfoDebabi. Infodebabi.com mon Dieu. J'invite toute la jeunesse, sans exception et grandes personnes, vieille génération, nouvelle génération, visiter ce site en ligne. Je pense bien que c'est la référence. Et ça va vous donner encore le maximum d'informations où les autres s'arrêtent. C'est là que le site Info infodebaby.com <rire> commence. Vous comprenez Et donc, allez-y visitez. Et le site va donner vie à vos enfants. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.